Tous, donc euh, nous allons prier sur le livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Nous allons prier deux chapelets à thème euh, sur les jeunes et le deuxième sur les personnes âgées. Donc voilà. Euh, donc euh, Seigneur, nous nous plongeons dans ta divine volonté, nous nous immergeons totalement euh, et à jamais dans ta divine volonté. Donc, multiplie les grâces à l'infini hein, et euh, nous prions pour les jeunes, pour qu'ils qu soient purs et, et chastes, n'est-ce pas Alors, euh, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, Seigneur, nous croyons en toi, Trinitaire, en la Très-Sainte Vierge Marie, en l'Église, au Sacrement à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Donc, euh, chapelet au fil de la vie et des événements. Les jeunes. Jean-Paul II engage les jeunes à gagner les hauteurs. « Duc in altum » avance large. « Seigneur, fais les monter plus haut. »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 L'échappelé à thème, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, ce sera sur les personnes du troisième âge. A tout de suite.